Nombre caché et unique dans la ligne, 2. Nombre isolé et nu. Nombre caché dans la colonne, 1. Nombre isolé et nu. Nombre caché dans le grand carré, 6.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 Nombre caché et unique dans la ligne 2 Nombre caché dans la colonne 3 Nombre caché dans le grand carré 4